Bonjour Flora, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Si, Do, Ré, Si Merci Flora Voici la mesure d'aujourd'hui Première note commence avec Si Si Ensuite Do si, Do, Il y a que la main droite. Si, Do, pousse, ensuite, deuxième doigt. Si, Do, Pour là, on va répéter cinq fois. Si, Do, première fois. Si, Do, deuxième fois. Si, Do, troisième fois. Si, Do, quatrième fois. Si, Do. Ensuite, ça continue à monter, si, do, ré, comme ceci. Un, deux, trois, si, do, ré, comme ceci. Maintenant, ces trois notes, on va répéter cinq fois. Si, do, ré, première fois. Si, do, ré, deuxième fois. troisième fois quatrième fois si do ré c'est bien ensuite si do juste le ré regardez bien sur la partition c'est marqué c'est la blanche alors si do ré et on doit attendre sur le ré maintenir si do Ré. et, OK? Ensuite, on peut ajouter une note en plus, c'est on retourne sur le Si avec le pouce. Cela donne Si, Do, Ré et Si. Jusqu'à là. OK? On va répéter cinq fois. On y va? Si. fois si do ré et si troisième fois do ré et si quatrième fois si do ré et si bien maintenant avant de terminer cette leçon on va enchaîner les trois mesures qu'on a appris d'abord la main gauche Sol, la, si, sol, sol, la, si, sol. Maintenant, la main droite. Si, do, ré, et si. Jusqu'à là. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain